Alléluia. Amen. Viens, viens. Adam, you viens. Come. viens toi. Viens toi. Dis à quelqu'un, ça commence. Quelqu'un dit, ya, ya, ya, ya, ya. Somebody Quelqu'un dit, ya, ya, ya. Quelqu'un dit, il va dévoiler. On vous attendait que ça. Ma fille, tiens, tu es grosse. Daughter, are you tu es enceinte. Mais toi, tu étais là il y a combien d'années là? C'était l'année dernière. J'ai fait ta délivrance. Oui. C'était terrible, là. Mm -hmm. no. Terrible. Mais je sais, tu connais sa délivrance. Parce que là, elle a grossi, elle a pris du poids. Et elle a tomado peso. Alléluia. Tu es où, maintenant? Je viens de Nice. Tu viens de Nice? Tu es toujours à Nice? Oui, she is à Nice. Tu ne vas plus dans cette église-là? Tu es toujours dans cette église-là? Maintenant, tu pries où Non, no. oh, uh, mm. où je je, tu pries Tu avec je... moi Oui. Tu as bien fait. Quelqu'un dit « il y a… » Quelqu'un dit « il y C'est un garçon Is a boy? Um, Le problème, je ne comprends pas, en fait, il dit c'est un garçon, et tout le temps, il dit c'est une fille, alors… Ça change. <laughs> Ça, c'est l'échographie. L'échographie. Oui. Qui change. En l'échographie, sexe Le bébé L'enfant ne dévoile pas son sexe. The baby don't mm. mm. reveal mm. OK. Allons mm. dans le scan. Let us go to the scan. Pour voir. Le scan. To to see. See. It's a, un, mm. It's a, garçon. It's a un garçon. c'est un garçon. c'est a boy. Mm. un baron. un garçon. It's a boy. Mm. un baron. Okay. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Amen. J'ai prié pour toi, pour le bébé. pour ton fils. Après vais prié pour lui. Lève-toi for J'ai prié pour la protection de l'enfant. j'ai pour prié pour l'enfant. Je pour la Protection de l'enfant. Il y a une douleur. qui n'est a ne te quitte pas. Mm. Et je le vois là. Okay. Okay. Quelqu'un dit merci Seigneur. say thank quelqu'un J'arrive pas en fait. Je pas. pas. Hein? Même quand j'arrivais il euh, à Lille, j'arrive pas en fait. Mais j'ai étonné quand je, je suis arrivé ici, je marche, j'ai dit en fait, tu marches maintenant. Voilà, marche. Lève tes your <laughs> two hands. <laughs> Quelqu'un dit hallelujah. hallelujah. Quelqu'un dit, Quelqu dit merci Seigneur Jésus. Somebody say thank you, Lord Jesus. Merci, merci pour ta présence. Presence. Thank for your presence. Merci, merci pour, pour le, le Saint-Esprit. Thank for the Holy Spirit. vient. Santo. Maman vient. Maman la main sur le bébé, protégeons le bébé. Non, non, non, de l'autre la, la, la côté. Oui, nous voulons protéger le bébé. Nous voulons protéger le bébé. We want to the baby. Queremos protéger le bébé. Padre, en nom de Jésus. Voilà la chose qui menace l'enfant. Mm. Et ici, la chose qui menace le bébé. Elle n'est mm. pas mm. à l'extérieur. La chose n'est no pas à l'extérieur. Elle est à l'intérieur. Elle est her. l'intérieur. De son propre corps. Mmh. Son ennemi. Mmh. Le ennemi de son bébé. Il mmh. dans son corps. dans mmh. son, mmh. son mmh. propre mmh. corps. Mmh. Que je continue. That I may continue. Que, continue eh? que je dévoile encore. Mmh. Mmh. Que je révèle encore. Mmh. Mmh. Que mmh. L'opération mm. a déjà commencé. Mm. Peu importe, no no la, importe. la résistance de l'ennemi. L'opération mm. a déjà commencé. Ya. La, Bible dit, Bible la Bible dit, ça ne sera ni par la force, might, que ni sera con par la puissance, no power, con mais c'est par le Saint-Esprit. Non, par l'Esprit Santo. « Protégez-moi, ma fille et le bébé. »« Je veux sauver ma fille. » I want to save my daughter je veux sauver de les bébés. Je veux sauver les bébés. L'esprit méchant, la nature maléfique mm. la nature qui, nature qui a, a dominé dans cette famille depuis des générations. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Aujourd'hui, je mets fin à cette a domination, domination. domination. par la puissance, par la force. Tu veux transformer cette bébé en fille. Tu veux transformer oui. cette bébé en fille. Oui. Oui. Vous, Vous entendez, entendez ça? En L'esprit méchant veut transformer le bébé en une non. fille. Non. Non. Et si la transformation oh est faite, si fait mm. bonjour les dégâts. Oh. Ce sont des types de personnes oh. qui séduisent le monde que tu ne vas même pas imaginer. Qui es-tu Pourquoi est tu veux changer le bébé en fille Et Pourquoi Pourquoi Je n'aime pas cette fille. Tu n'aimes pas Oui. Qui es-tu alors Who are you le détruit Tu es train pour la détruire complètement complètement complètement ah laisse-moi tu veux que je te laisse laisse-moi yeah let her go okay je vais te laisser okay, vale. laisse moi ya le harte laisse-moi je vais te laisser yeah hein? let you uh -huh. moi ya le harte okay sors, non maintenant sort no come out alors ça je te laisse je sors i love you so come okay ya le harte tu me chiche je te cherche mm -mm. Mm, tu me cherches. Tu es qui es-tu Who are you Qui n'est J'pète me cherche. Hum J'pète cherche. J'peta está buscando. He is, is seeking mm? for you. J'étais tranquille. Tu étais mm? tranquille dans son es corps Tranquilo, en tout cas. Tu me cherches. Tu croyais que je te verrais pas Hum. Mm? Mm? The thing that I will know, never see mm? you. Tu pensais que n'y verrai pas. Je étonné aperte. même. Tu étais donné. Mais écoute, tu me cherches. Laisse-moi tranquille. Ok, qui es-tu? Ok, who are you? Quel est ton nom? What's your name? ¿Cuál tu nombre? la bouche dévoile. Que ta bouche? What's your name? ¿Cuál es nombre? Le chef de chef. The chief of chiefs. Tu viens de quel pays? Mm. De quel mm. país Je suis connecté dans tous les pays. Tu es connecté dans you tous you les pays. Il est connecté dans tous les pays. Connected in every Dis à ton prochain il est temps de prier. your neighbor time to Les démons sont dans tous les pays. Vous voyez c'est un démon là qui fait comme ça. C'est un démon qui fait ces doing L'esprit des eaux. Un esprit de las si ton enfant va naître, ce bébé va naître. Maintenant, tu quittes Now, le corps. Come the body. Alors, salle de ce corps. Allez. 1. Uno. Un. 1. Uno. 1. Uno. 1. Uno. 1. 1. 1. 1. mère. 1. papa. Mm -mm. Tu papa. papa. 1. mère. C'est là. Je viens. Tu viens de la douzième mer. C'est la douzième mer. Vous avez déjà entendu ça? douzième mmh. mmh. mer. Mmh. détruit, détruit, détruit. Tu es venu pour détruire. Mmh. Elle Détruire. Tu mmh. as détruit qui? Qu'est-ce mm -hmm. que tu as détruit mm -hmm. Tu détruit qui Who have you destroyed I cannot destroy them. Hein Toutes choses là, j'ai besoin de détruire. J'ai besoin de détruire. Tu as besoin de détruire. J'ai besoin de détruire. J'ai besoin de détruire. Mais tu ne pourras pas. But you will not prosper. Tout ce que tu veux détruire, no l'opéra ne le pourra pas. J'arrive pas. J'ai besoin de ces choses différentes pour le détruire. D'accord Alors laisse-moi. Ah, tu veux que je te laisse tranquille pour détruire oui, oui. Tu, oui, tu, tu n'as pas de chance oh. uh, Ton temps mm. est fini eh, est pas pas pas mm. tu, es tu vas retourner dans ton monde road. Road. Je vais t'emprisonner dans ton monde Parce que j'envoie le feu là-bas Le feu dans ton monde Quand tu vas retourner tu vas trouver le feu dedans Dans ton sous l'eau under the l l like le sous l'eau le feu le feu le feu le feu le feu le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 quelqu'un acclame le Seigneur. Quelqu'un acclame le Seigneur. Merci. Jésus. Jesus. Quelqu'un dit merci Jésus. Quelqu'un dit merci Jésus. Tu say thank you Jesus. libre. Tu Tu es libre. Stand up, you are free. Ponte de est okay? ça va très bien? Qu'est-ce qui se passe? Tu as dit que tu es de, de, de la mère, douzième mère. Tu viens de la hmm? Tu okay, oh. no. Tu es de Tu